Coucou YouTube, aujourd'hui je vous le dis, j'ai plus aucun respect pour mes adversaires, je leur tire dessus, je les flingue, je les marave, je me demande où oui, est la difficulté, j'ai envie d'aller jouer aux Sims, abonnez-vous, c'est important. Technique chat est trop trop forte. C'est une technique de flibustier, mais tu euh, nous régales à chaque fois. Oh, merde. C'est le karma ça. J'ai failli lui mettre à ce bâtard. Hein. J'ai failli lui mettre. Hein. J'ai tapé l'épaule gauche. Hein. Pas réussi à avoir la tête. Chat, ce goulag, il est trop simple. Oh, le putain de fils de pute. Attends. C'est un autre gars, les gars, ça. Elle compte, un... compte adore de... De, paste... de la pasta, là. Passer par là frérot. C'est le sens de la map. C'est important. Et la seule chose qui m'a donné c'est ce coussin éclaté. Et qu'est-ce que c'est que cette caméra qui me regarde de moi et me voilà installé Essayer de me tuer. En fait, il y a plein de gens qui campent. J'ai failli me faire scripter. J'ai eu qu'une envie. Et voilà, je t'ai tué. Il est plus charismatique que Simba. Bah bien sûr Il est plus charismatique que Simba. On va tirer dessus chat. Oh, regardez ce chat. C'est bien de toucher la personne, tu vois. Toucher les pieds, c'est facile. Toucher la tête, c'est autre chose. Il faudrait Dr. Litchi. Vous pensez que Dr. Litchi peut intervenir sous cette intervention Ah, c'est pas Vous savez, Dr. Litchi, lui, il rigole pas avec la médecine moderne. Et le temps que j'aille acheter des plaques Vous voulez voir Litchi J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de risques. S'il y a des risques, je change de scène, hein. Oh Docteur Hop là, excusez-moi Il y a un mec sur la maxi hauteur Donc je vais essayer de le reprendre et de le buter C'est quand le prochain défi, Heinz La prochaine fois qu'il sponsorise frérot hein. J'aimerais bien qu'il sponsorise avec de la mayonnaise la prochaine fois les gars, prochaine fois que Heinz, ils font un truc, Cyril, je le fais venir avec un, un, un barbecue dans la pièce de stream. On se fait griller un poulet et on mange tous les deux avec. Euh... Fils de pute. Et on le mange tous les deux, les gars. Avec, avec leur maillot, Heinz. On va tellement se régaler. Genre, on va se régaler de ouf. Hein. Mais en vrai, je te fais les meilleurs placements de produits, chat. La dernière fois, je, je bouffais en faisant des toppers. Quelle, quelle marque peut rêver mieux Oh, le petit fils de pute. En fait je profite de ce moment Où ils se disent Tiens je vais me cacher Je vais me reshilder Pour au final revenir Et leur faire des Hello motherfucker. Okay. satisfaisant Styx Ah oh, bah tu fais tes petites games à la X hein? J'ai quand même 9 euh, spectateurs. C'est plus que ces fils de pute de TTV qui streament. Et le chat. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire chat Je joue vite mais efficace. T'inquiète, je suis mort, c'est rien. Ah, oh, je vais revenir. Bon, Ta gueule, toi. Merci d'avoir été là pendant la partie. Je reviendrai en live. quand Il y aura du niveau dans les lobbies. Mais pour le moment, on se fait chier. Donc je me tire. Bonne soirée.